Allez, vous l'avez compris, on va tester le dernier Star Wars Jedi Fallen Order C'est parti classique. On savait que c'était dans un univers de pièces détachées. Par contre quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, on est sur un moteur qui est pas GG en fait. et au cours du jeu ça change et on, on zappe en fait. On est dans un, un angle qui est plus restreint au niveau de la vue. Et franchement, graphiquement, c'est assez agréable. Écoute, je voudrais pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A. Ah, les pins sont grivés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La Doubleur doublera votre paye. Allez, calme. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal. Hein Ok. Super. J'adore cette race d'extraterrestres. Si vous pouvez mettre en commentaire, je sais plus ce que c'est comme race extra. Donc là voilà, c'est moi qui joue. Alors vous reconnaîtrez les traces de peinture de Uncharted, tout simplement parce qu'il y a des gens de Uncharted qui euh, travaillent sur le projet. C'est Respawn, hein, qui fait Titanfall notamment. Et donc il y a des gens de Uncharted et il y aurait des gens de God of War aussi. Donc là, déjà les traces de peinture, Uncharted. Ça vous permet de savoir où c'est que vous pouvez vous fixer en fait, où c'est que vous pouvez monter. Admire-moi ça, un vaisseau séparatiste. J'ai pas vu de Lucarol que depuis un bail. Ouais, clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez, viens, on y va. Bon, ça, c'est des petites scènes qui mettent dans l'ambiance, histoire de se mettre bien. Les éclairages, le dynamisme des éclairages est euh, vraiment bien. Eh, hey, tout va bien Ouais, ça va. Mais il n'y a plus d'échelle. Va falloir que tu passes par ailleurs. Pas de soucis, je me débrouille. On se retrouve là-bas. Là en fait je suis un manche, je sais pas par où aller. Mais en fait vous remarquerez qu'il y a des flèches carrément. Vous voyez là y a une petite flèche. Hop. En fait bah. Alors ça c'est une séquence de surfing. Apparemment il y en a beaucoup d'enjeux. Je déteste. C'est très américain. Hop, trace de peinture. Je peux passer par là. C'est très simple, hein. vous êtes des faces avec une corde, tranquille. C'est assez intuitif au début, on cherche un peu son chemin, surtout quand il faut passer entre des, des parois. Voilà, là, je regarde un peu parce qu'en fait, il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est la vue. En fait, moi je renverse toujours l'horizontale, et là, je me rends compte que c'est pas le cas. Et vous allez voir à quel point je galère pour trouver l'horizontale. Je vous laisse apprécier. <rire> j'ai vraiment galéré. Et là, je me suis dit, putain, si je ne peux pas le changer, c'est même pas la peine de continuer. Donc j'ai cherché à changer les touches. Ah puis en fait, c'est caché sous la console, Enfin sous la manette. Donc c'est pas du tout intuitif, en fait. Est carrément je merdique. Alors ça, c'est nouveau. Et ça m'a bien cassé les couilles. C'est qu'au moment où on s'agrippe, il faut appuyer sur L2, je crois. Et... Euh, bah, quand vous oubliez, vous tombez, bon, on voit pas trop l'intérêt du truc, quoi. Parce qu'après, une fois que tu l'as fait une fois, t'es grippé, puis tu peux tout le temps euh, t'attacher, en fait. Tu peux tout le temps le faire. Donc, il faut pas trop l'intérêt de nous imposer à le faire une fois, si ce n'est que, bah, au final, on l'oublie, puis on se casse la gueule. Ça, c'est chouette. Bon, il y a des parties d'équilibriste comme ça, mais en fait, on peut pas tomber. C'est-à-dire que là, j'y vais doucement. Mais si vous accélérez comme un porc, bah, en fait, vous passez quand même. Donc c'est juste pour le fun, euh, vous ne pouvez pas tomber de là. Voilà une fois de plus, euh, je cherche mon chemin. J'ai peur de chercher souvent mon chemin dans le jeu. Mais bon, logique, qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une flèche et il y a de la lumière. Donc là où il y a une flèche et de la lumière, ben Coco c'est par là qu'on passe. Vous voyez, il y a un tout petit trou en fait. Donc il y a beaucoup de passages comme ça où on va passer dans des petits trous. On a vu des passages, où on passait dans les crevasses. Donc voilà, vous saurez. C'est quoi, des rats de décharge Il y a de la vie, hein. c'est marrant, hein, les petits rats et tout bon, qui passent. C'est bon, pas de sortir me saluer cette fois. Après, ça peut paraître inutile, mais ça participe vachement à l'immersion dans le jeu. Vous voyez les ombres et tout. Euh, je trouve qu'au niveau des éclairages, le dynamisme des éclairages est vraiment le bon. Je te aux pinces. Ça marche a tout de suite! Donc, moi, ma grande crainte dans le jeu, c'est que ce soit un jeu de saut de haie. Voilà, évidemment, je suis dans le tuto. Donc, je fais du saut de haie. Mais, euh, Voilà. Artung, quoi. Qui est pas que ça. Après, vous allez voir, il n'y a pas que ça. Bon, encore une petite phase de corde. Je prends mon élan, je sais pas si ça sert à grand-chose. Et là, on vous dit qu'il faut vous, vous lâcher. Et hop bah je me rate parce que j'ai pas appuyé sur L2. Vous voyez le truc Dans une ça arrivait pas ça. Bon du coup, je trouve ça gênant. C'est pas non plus insurmontable. Allez, encore un petit coup de surfing. J'ai peur que ça fasse... Euh, le héros il est jeune, il euh, fait du surf quoi. Il y a des champs comme ça, des champs visuels comme ça. Il n'y a que Star Wars qui peut vous offrir ça. Les bouts de peinture qui vous permettent de savoir que c'est là que vous devez sauter. Au début, je pense que c'est cette lumière-là, mais en fait, c'est de l'autre côté. Voilà. Ça y est, à toi. Attends Ok, passe fixée. Ça va Toujours là. Après, il y a des petites phases comme ça, avec des trucs qui se décrochent et tout ça, mais... En fait, on n'y croit jamais. Enfin, on n'y croit bon. pas vraiment, en fait, qu'on bon. va tomber. Bon. En fait, quand on tombe, on tombe, on doit tomber. Bon. Et le moment bon. où tu fais bon. croire que tu vas tomber, c'est jamais le cas. Eh, hey, viens, je tiens un coup d'œil. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, ce pas ça, là, depuis quoi, 4 ans 5 ah, Celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté Vous avez entendu il a dit 5 Donc il sait depuis combien de temps elle a le ouais, chasseur en fait, fait c'est du... le sien Ou celui de son pas, maître Moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres Oui c'est possible On dirait que c'est notre jour de chance L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos Mais on récupère la ferraille de 7000 Qui servira à Quand... en fabriquer de nouveau Sacré trafic quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons et la paye était meilleure du temps de la République, en eh, plus. fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller <rire> Je t'en prie, cal, T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie. Pour trouver sa destinée. Et hop, là, ça va craindre un ouais, petit si peu. Donc là, il y a une phase de surfing euh, descente euh, à la luge. Au début, je n'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. faut vachement anticiper. C'est-à-dire qu'au moment où vous tournez, c'est parce que vous avez appuyé... Euh, une demi-seconde avant Donc là, faut bien anticiper. Et normalement, ça se sanctionne toujours par un saut. Oh, Qu'il faut pas rater. Je, peux pas remonter. Prof, -toi. je Non, ne lâche pas je, je Je dois vous avouer que le R1 pour développer la force il était très intuitif. Excellent. Je que les informations sont mal inscrites en fait. Il faut vraiment avoir de la chance pour les lire et pas se planter. les deux, je sais ce qu'ils font. Il y a des profs, profs. Sur les gens comme toi, mon je suis fan. au courant. Je suis au courant. On oh, d'accord. On doit faire attention. Ouais. Finalement, le gamin, il s'en sort bien, je trouve. Le personnage jeune, comme ça, qui joue au rôle de post-padawan pré-Jedi, ça colle bien. Je dois le reconnaître. Ça, ce passage-là est superbe. Les éclairages dans le métro, là. Génial. Tu tiens le coup, Cal Ouais, ça va. Et toi Ouais. Cal, ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé tous les deux. Enfin, c'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je... je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais... mais par ici... t'es en danger. Peut-être que tu... et tu devrais... disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve, sûr. Narchada Ouais. On va plus se voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, calme. Cool. part sur un délire de la force en fait. Et vous allez beaucoup apprécier les éclairages dont je vous parlais. Je trouve que... Enfin, J'ai l'impression qu'on hérite du fameux Star Wars qui s'est pas fait là, 513 ou 1313, je sais plus. Parce que dans ce qu'on nous avait présenté pour ce jeu, il y avait des éclairages comme ça. Donc je pense quand même qu'ils ont repris une certaine part du développement plus la notion de lieu comme ça euh, dans une décharge, moi ça me... dans les extraits qui étaient faits, il y avait de ça. Pensez à bien régler votre contraste d'écran au début du jeu, on vous le propose, je le fais rarement. J'ai vraiment écouté ce qu'il disait, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire disparaître un maximum le logo, pour qu'il soit à peine visible, ça donne ce rendu là, c'est vachement agréable. Là, je comprends que ça s'ouvre pas mais ça c'est top alors ça c'est peut-être une bonne idée pour euh, l'aspect cauchemardesque par contre, pour le coup, on n'a pas encore déverrouillé le fait de pouvoir courir et c'est casse-couille de se déplacer aussi lentement pour aller d'un côté à l'autre du couloir. Ça m'a un peu cassé le nœud. Quoi. Mais bon, c'est scénarisé, donc il ne faut pas cracher sur la soupe. Donc c'est pas par là, PM, évidemment, On plus qu'à aller de l'autre côté. Vous voyez là, c'est long. Ne pas pouvoir courir. Bon, ça finit par s'ouvrir, on se dit Ça y est, je vais avoir mon premier combat. sans faillir. n'accorde ta confiance qu'à la force. Voilà, retour à la réalité. Et là, on kiffe. Le train n'avance plus. Ouais. Et c'est mauvais signe. Ah, les voilà. Inquisiteur, je suis dans la merde. Intercepteur et.. Oui. Bah. Je suis dans la grosse merde. Bon elle vous la connaissez si vous, vous intéressez un minimum au jeu. Et lui aussi d'ailleurs. Sont tout cela. Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Bon, après l'Empire qui se sert d'extraterrestres, se pas très cohérent. Où tout le monde ici présent sera alors exécuté sur-le-champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Je... Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux, à cette époque. On était des vrais cadors. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités, Prof. On sait tous ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire l'Empire nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Hop, oh, il l'avait sur lui. Il partait au boulot avec. Je maîtrise le Jedi. Bon c'est un peu con hein, ce qu'il a fait, hein, me tenir au-dessus du vide. Et là, bon on rentre en apprentissage de combat. Stop, ne bougez plus. Que vous faites ici on se calme. C'est pas la peine de le signaler. Tiens, les éclairages sont bien. Les mouvements du perso sont pas mal. Par contre, euh, j'ai galéré pour verrouiller. Vous verrez, c'est plus tard. J'ai mis du temps à picher comment. Alors après il y a la possibilité de déclencher un verrouillage automatique, je pense que je vais le faire, ça me casse les couilles d'être obligé d'appuyer sur un bouton pour verrouiller. Donc vous voyez il y a la possibilité de faire du dash aussi, des petits sauts et puis il y aura la possibilité d'utiliser la force mais comme là il n'y a rien, ben, je fais un espèce de geste à la con mais quand il y a quelque chose il y a une interaction. Là je cherche mon chemin. je vais apprendre à parer en fait les, les tirs de laser alors ah, bien sûr si vous appuyez au bon moment paf, ça renvoie direct c'est connu on a déjà vu ça dans tous les jeux Star Wars où on avait une épée laser dans la main Débarrasser facilement de ces storms. Et on va alterner comme ça dans cette phase d'apprentissage, on est toujours dans le tuto, hein. le choix. entre euh, combat et déplacement. Après, c'est un jeu qui est très fraîche. Voilà, là j'oublie le, le fait de tenir en fait, d'appuyer sur L2, c'est pas nécessaire en fait de faire ça, vous voyez, vous voyez je, je l'oublie deux fois, comme un con, là ça y est mon cerveau se rebranche, hein, comme on voulait pas, je suis vieux, mais euh, ça sert à rien en fait, et vous n'êtes pas obligé de le maintenir, il faut appuyer pour s'accrocher puis après vous relâcher, oui le jeu reste très très fraîche, je trouve qu'au niveau graphisme, c'est quand même assez acceptable. Bon, c'est un peu couloir, mais en même temps, je suis dans un train. Préféré me reposer. Comme ça que je me prépare. Et là, il y a la possibilité de verrouiller. C'est bien, on les entend discuter et avait... tout. Vous avez voilà, alors ces petites phases-là, elles sont plutôt propres. Là, ce que je comprends pas, et ce que je comprends jamais dans les jeux, dans les tutos, c'est qu'on me demande de faire quelque chose et je le fais pas. Donc j'essaie de faire autre chose que ce qu'on me demande. Et ça, c'est pas bien. Et en fait, tant que tu le fais pas, bah on t'envoie des mecs. Quoi. Donc on va passer ce passage où je comprends pas ce qu'on me demande. En fait, l'idée, c'est de faire des parades, quoi, c'est de parer le mec, de lui faire sauter sa garde en appuyant vos moments. Et puis vous voyez, ça fait des effets qui sont sympas, hein. vraiment sympa. Hop, vous pouvez le ralentir avec la force. Voilà, et puis après, bah, vous pouvez ralentir des objets comme ça avec la force. Puis après ben vous pouvez monter dessus mais comme j'ai un cerf volant, je ne le fais pas assez vite. Et donc là c'est parti pour un long run. Où vous allez devoir assimiler à la fois la contre-attaque, le renvoi de laser, le ciblage. Je vous laisse profiter. Et bien, pas aussi, il ira pas Là, je me cherche un peu et en fait vous voyez c'est des espèces de rayonnages là et il faut des rayonnages où il n'y a pas de bandes jaunes dessus pour avoir le droit de passer c'est que là j'essaie de passer au-dessus mais je peux pas il y a des bandes jaunes Donc, on ne peut pas il faut avoir un rayonnage où il n'y a rien dessus voilà pour avoir le droit de bisser dessus moi bon, il faut le comprendre quoi. en plus avec les éclairages qui clignotent je vous cache pas que j'ai un peu galéré à trouver mais une fois que vous avez trouvé une solution à un problème, vous vous en souvenez systématiquement. Là, je suis censé faire des galipettes, mais je préfère rentrer dans le tas. Les combats sont propres. Et puis voyez, quand vous avez ciblé le mec, vous l'avez toujours en face de vous, donc ça passe. Ces trucs-là je les ai détruits tout à l'heure, je sais les détruire maintenant quoi. Je, tout, je comprends tout de suite ce qu'il faut Arrête faire. L'idée banalité, hein, mais bon. Oh non Il me faut un abri Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant Bon, si vous avez joué avec Starkiller, euh, ce jeu-là euh, va vous apporter exactement les mêmes mécanismes. donc on peut le dire, d'un point de vue des mécanismes, il n'y a rien de nouveau. Si ce n'est que vous avez une nouvelle histoire, un nouveau personnage, des graphismes à jour. Mais euh, au niveau des mechas, on est exactement sur ce qu'on a connu euh, dans les jeux d'avant. le Puis on a plutôt intérêt à en profiter, parce qu'en mon avis, un jeu solo comme ça, on n'en reverra plus. Hein, dans celui-là, il n'y a pas de connexion internet, il n'est pas question de faire du multi, en tout cas pour l'instant. Et perso, c'est très bien comme ça. Oh non non non oh Ça c'est pas bon Pas le choix, il faut monter. Alors c'est pareil, écoutez hein, ce que vous devez faire en fait, c'est plutôt sympa. Il suffit de suivre la ligne blanche de peinture. Et quand même de vous manier un minimum. Vachement Mass Effect. Il s'intégrera dans l'univers Star Wars parce qu'il est dans un jeu Star Wars. Mais je trouve qu'il fait vachement Mass Effect. La musique. Vraiment sympa la musique hein, dans le jeu par contre. Le renvoi de laser c'est difficile de le rater, hein. autant il y a des passages de combat qui sont difficiles à faire, autant le renvoi de laser euh, c'est très permissif, quoi. enfin c'est justement pas permissif, ça passe facile, quoi. la fenêtre elle est super large en fait. j'ai l'air de maîtriser mais je maîtrise rien du tout de ce qui se passe enfin je bouge mais je subis totalement je pense que c'est l'objectif ouais normalement je rate mon saut vous avez vu mais je suis complètement décalé en fait. ça passe quand même Et là vous allez voir à quel point je suis mauvais. J'ai le droit à un combat contre euh, la Big Boss. Bon alors, on va parler des combats. C'est comme du combat de... sous le Calibur. Il y a un rythme, il y a un tempo en fait. Il voilà. faut pécho le tempo. Quel Jedi s'est sacrifié tu vivre. Et donc, quand vous allez choper le tempo, bah, ça se passe bien. Donc, il faut parer au bon moment. Utiliser la force au bon moment. Et surtout, il y a des attaques où elle va apparaître en rouge. En fait, c'est des attaques que vous ne pouvez pas parer. Donc, il faut les éviter avec des roulades. Voilà ça. Normalement, c'est roulade avoir du mal à l'intégrer on voudrait pas je ferai mieux sur twitch promis mais de toute façon c'est ni un combat que je peux gagner ni un combat que je peux perdre on le sait c'est un combat tutoriel c'est là pour me montrer à quel point elle, elle est les à quel point moi je suis mis à chier euh, qu'il faut que je comprenne qu'il faut que j'appuie sur rond pour euh, esquiver et euh... Et voilà, ça s'arrête là, et on le sait, donc euh, c'est moins moins contraignant, dans l'idée. Vous avez vu, je suis trop fort, j'en ai évité aucun. Puis là, on a un effet QTE. Alors, en l'occurrence, il n'y a qu'un seul bouton à faire. Mais là, les éclairages sont chouettes. Hein. À la rescousse. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette présentation. Vous aurez vécu les 40 premières minutes du jeu. Plutôt immersif, je trouve. moi je vous donne rendez-vous sur Twitch ce week-end donc n'hésitez pas à vous abonner sur la page puisque c'est là que je jouerai en live à bientôt Bon alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce euh, Star Wars, ce dernier Star Wars euh, Jedi euh, euh, Fallen Order Alors déjà il faut savoir que moi j'ai joué sur PlayStation 4, euh, au début la vidéo m'a fait un petit peu peur, hein, je vous l'ai dit, hein, je me suis dit « Oula, on n'est pas sur une qualité euh, premium ». Je pense que pour en avoir une, il faudra être sur un ordinateur. Et puis, de toute façon, on n'est pas sur un moteur euh, qui est euh, qui est au top euh, de ce qui se fait en ce moment. Après, euh, avec les éclairages, avec la façon dont ça clignote et tout ça, la façon dont ça se passe dans le jeu, ça passe vite. On oublie vite, en fait, euh, ce détail. Peut-être que quand je serai sur une planète et que j'irai découvrir en fait des univers qui seront plus vastes, euh, ça me rechoquera de nouveau mais au niveau graphique je me suis vite habitué, euh, c'est vite passé donc ça, next le personnage euh, j'avais d'énormes craintes quant à son manque de charisme euh, finalement je trouve, j'ai très peu de temps de jeu, hein, mais il est bien dans son rôle c'est à dire que pour l'instant euh, on joue le rôle d'un jeune padawan euh, peut-être pré-Jedi mais tout juste euh, qui, euh, qui se retrouve euh, comme ça un peu paumé, un peu tout seul euh, donc non finalement l'acteur est plutôt cohérent et euh, pour moi ça aussi ça colle next les mécanismes de jeu j'ai vraiment euh, trouvé ça dégueulasse cette histoire de devoir appuyer sur la gâchette euh, L2 pour pouvoir s'agripper j'ai pas le souvenir que dans Uncharted c'est le cas euh, et du coup ben, je me suis raté assez souvent euh, c'est les mécanismes qui vont revenir vite par contre, c'est des mécanismes qui, si comme moi, vous basculez d'un jeu à un autre, vous allez aussi les oublier assez rapidement, et euh, ça, ça va être embêtant. Au niveau euh, des combats maintenant, euh, au niveau des combats, c'est vrai que, bon, je suis très mauvais, il <rire> n'y euh, a pas de problème de ce côté-là, je suis vraiment euh, même nul. Euh, j'ai pas de soucis avec ça. Du coup, euh, le jeu n'est pas très permissif. Il ne faut pas trop rater son, son passage. Et euh, on, bon, je sens bien que le premier combat que j'ai fait contre l'inquisitrice, ce n'est pas un combat qui est fait pour être gagné. Et ce n'est pas vraiment un combat qui peut être perdu. Mais euh, heureusement pour moi, parce que je pense que j'aurais pu largement le perdre. Alors là, c'est pareil. Euh, il faut, je pense, être... Alors, vous voyez, j'ai fait la vidéo dans le sens... Ouais, je vais faire une démo, je vais je vais essayer de faire ça euh, bien, mais en même temps vite, hein, pour pouvoir vous présenter quelque chose de, de, assez rapidement, en, en avance de phase. Et donc, je suis peut-être un peu précipité. Je pense qu'il faut beaucoup plus prendre son temps pour combattre, choper le rythme. Il y a un time, en fait, hein, à pécho, mais ça, c'est connu dans, dans beaucoup de jeux. Au niveau des jumps, ça m'inquiète moins que ça ne m'avait inquiété, on verra pareil à l'usage. Et puis au niveau de l'histoire, on est pile poil dans le bon moment de Star Wars je trouve. Euh, les Jedi viennent de disparaître, euh, l'Empire est installé, donc on retrouve euh, les codes euh, non seulement de Star Wars qui sont les miens, mais aussi euh, ceux de la plupart euh, de l'univers ludique, puisque vous avez vu, on a retrouvé euh, euh, des vaisseaux notamment qu'on joue dans X-Wing, hein, qui existaient avant, mais bon, on voit le Reaper par exemple, hein, qu'on qu qu joue euh, dans X-Wing, donc voilà, on retrouve des intercepteurs taille, euh, on est dans un univers qui est connu, qui est cohérent pour nous, euh, avec bah, les anciens vaisseaux de la République, voilà, c'est peut-être une très belle charnière en fait euh, ce moment là, parce que il y en a pour tous les goûts, il va y avoir un petit peu pour ceux qui sont fans de la première trilogie pour ceux qui sont fans de la seconde, désolé pour ceux qui sont fans que de la dernière mais bon, normalement, euh, si j'ai bien compris, c'est plus des gosses qu'autre chose et euh, le jeu n'est pas pour eux voilà, c'était mon premier point de vue euh, un premier ressenti comme ça, euh, à froid, l'idée me donne envie, euh, là je fais la vidéo mais j'ai qu'une envie, c'est quand même d'y retourner je vous mets en lien euh, sous cette vidéo ma page euh, Twitch. Et euh, vous me retrouverez euh, sur Twitch euh, en live euh, sur ce jeu. À chaque fois que j'y jouerai, je me basculerai en live. Donc, euh, ben, jetez un petit œil ce soir parce qu'il y a de fortes chances que vous m'y retrouviez. Et puis ben, là, on fera un live Twitch sur le coup des 22h30, 23h, je pense. Et on aura euh, le temps euh, de discuter un petit peu plus euh, de tout ça. En attendant, n'hésitez pas à... Partager, à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons push-push sur la manette. Parce qu'il n'y aura que ça pour pouvoir se défaire de l'empire. Allez, à très bientôt. Bye bye.